Alors Mon projet en deux, trois phrases, c'était de scénariser un cours. Donc je l'ai appliqué sur deux modules. Scénariser en utilisant Moodle et en rédigeant un syllabus. Mon projet sur lequel j'ai travaillé cette année euh, s'intitule euh, Scénarisation pour la recherche d'informations. Ici, c'était dans le cours d'astrophysique. Les étudiants étaient regroupés en petits groupes et le projet consistait à les faire rechercher de l'information en groupes de 3 à 4 et de la retranscrire ensuite au tableau. Cette information était ensuite incorporée dans le cours, ce qui euh, faisait en fait une forme de classe inversée. Alors euh, le projet, a été assez bien accueilli par les étudiants, donc assez peu de difficultés de mon côté. Les difficultés que j'ai pu éprouver, ça a été surtout dans la conception, enfin, dans la formulation du projet. Euh, voilà, parce que j'avais plein d'envies, j'étais pas mal parasité ou on va dire inspiré par les projets des autres, ce qui me donnait envie. Et, euh, et moi, j'ai eu du mal à formuler le mien. Mais euh, voilà, après sur la mise en œuvre du projet, euh, pas de difficulté particulière, parce que chaque difficulté avait assez vite une réponse. Euh. Les ateliers m'ont bien euh, m'ont permis de donner un cadre théorique au projet euh, et d'essayer de trouver des pistes pour l'améliorer au moment où euh, je, je l'ai pensé. Ce qui m'a aidé euh, dans la réalisation du projet, euh, essentiellement le fait que j'avais besoin de le faire, dans le sens euh, où c'était vraiment utile pour moi. En fait, ça, ça, ça répondait à un besoin. Donc euh, ça, c'était déjà quelque chose qui m'a aidé en termes de motivation et de, et de déployer les, les, les, les moyens pour le mettre en œuvre. Et puis ensuite, bah, les échanges avec euh, ma tutrice, Sasia. Euh, et puis les formations. Alors les formations, celles que je demandais euh, de manière euh, euh, explicite, voilà, la formation Moodle, c'était ciblé, c'était bien. Et ensuite, euh, les autres formations, au final, euh, c'était un peu le passage obligé, mais avoir ce projet, ça donnait un, une vision en fait de la formation et ça faisait que la formation nourrissait le projet, alors que ce n'était pas forcément euh, très spécifique, très ciblé sur euh, le projet. Vis-à-vis -vis de ce projet, euh, ce qui m'a personnellement aidé euh, dans mes enseignements, c'est euh, le fait qu'en s'appuyant sur ce projet, en attirant, captant l'attention des élèves, des étudiants euh, pendant le temps du projet, cette, cette séance de recherche d'information, euh, finalement, ça permettait de dynamiser un peu la séance d'enseignement et donc euh, une meilleure, je pense, assimilation des connaissances ensuite. Je pense que mes étudiants, ça les a aidés. Euh j'ai fait ce projet parce que bon, ça m'a forcé à clarifier. donc Je pense qu'ils ont bénéficié en fait, du résultat et au-delà du résultat, c'est le cheminement que j'ai dû faire en fait, pour le projet, ça m'a obligé une certaine logique, une certaine rigueur. et en fait, voilà, Je pense qu'ils ont bénéficié de, de ce que j'ai dû faire pour faire ce projet. Est-ce que le syllabus il a été utile pour eux Oui, je pense, mais je ne l'ai pas évalué donc je ne sais pas, <rire> j'ai pas mesuré, donc euh, au doigt mouillé je dirais que oui, mais je ne sais pas. Un conseil général que je donnerai aux étudiants, aux, aux futurs maîtres de conférence l'an prochain, c'est de saisir euh, un sujet qui leur tient à cœur et euh, vraiment de discuter, euh, on a tout un ensemble d'outils entre les ateliers, les conseillers pédagogiques, de discuter à fond euh, ses, ce, le projet avec ses interlocuteurs pour, euh, pour essayer de euh, poser bien la problématique et d'approfondir euh, euh, le projet parce que je pense que voilà. Moi, j'ai commencé euh, cette année avec ce, cette première version, mais je pense que l'an prochain, je, euh, je ferai quelque chose d'encore mieux, j'espère. Alors, si j'avais des conseils à donner pour les futurs euh, promos, ça serait euh, bah, un peu en écho de ce qui a été difficile pour moi, euh, c'est-à-dire euh, bétonner un peu la, la conception du projet. Donc, euh, concrètement, je ne sais pas trop ce que je pourrais dire, mais euh, de ne pas négliger en fait, cette étape-là, de ne pas dire « bon, bah, voilà, ça va être un peu ça mon projet, puis on verra ». Euh, de prendre le temps en fait de le concevoir, de faire les formations euh, bah, comme on l'apprend un peu just in time, c'est-à-dire que j'ai fait des formations avant d'avoir mon projet, je pense qu'elles ont été beaucoup moins bénéfiques que celles que j'ai fait après où j'avais un besoin, j'ai allé pour quelque chose euh, voilà donc euh, et, et puis faire ces formations en ayant le projet en tête c'est beaucoup plus efficace je pense